Salut mon ami, c'est la chanson des filles d'aujourd'hui. Eh oui, car cet été, été 2019, je crée une chanson par jour, paroles, musique, interprétation, à partir de 5 mots que toi tu m'imposes. Deux conditions pour jouer à ce jeu, être abonné à la chaîne YouTube Armo Chopin et m'imposer 5 mots. Aujourd'hui, il s'agit des 5 mots de Quentin. Quentin m'a imposé les mots suivants. Bigoudi, aveugle, escalade, bière, otari. Bon, bah j'en ai quand même fait une chanson fantaisiste. La voici. J'ai voulu me remettre au sport Bouger mon cul, faire des efforts. Mais l'escalade, c'est pas mon truc. Je transpire gras sous ma perruque. J'ai voulu me remettre aux échecs. Mais j'assure pas une cacahuète. Je suis allé voir mon toubib. Je dois être aveugle, c'est pas possible. J'ai voulu me remettre au mat pour ne plus me sentir échec et mat. Mon cerveau est tout engourdi, je m'en mêle les bigoudis. J'ai voulu jouer les croque-morts, maquiller les morts, moi j'adore. Mais je suis interdit de cimetière. Je noyais les cadavres dans la bière. J'arrête de jouer les casse-bonbons. Ma foi, je suis tout juste bon. Pour les tournois de Jocari, avec mes copines Otari. Alors, est-ce que tu aimais la chanson Oui, c'est super. N'oublie pas de cliquer sur le pouce en l'air Et de m'écrire un petit commentaire Et comme le font tous mes élèves N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Est-ce que toi aussi tu veux faire des chansons Oui Alors j'ai une bonne nouvelle Ah bon Cette nouvelle c'est que j'anime un stage Super un stage en ligne, en webcam, pas besoin de te déplacer. Et eh oui, car c'est un stage en ligne, apprend à écrire des chansons en 6 jours chrono, 30 heures de stage. On va voir plein de choses, on va voir des chansons, ou plutôt une chanson de Gainsbourg, et on va analyser la chanson, comprendre comment il écrit ses paroles, comment il compose la mélodie, et on va faire ensemble une chanson à la manière de Gainsbourg, et on va recommencer la même chose avec Brassens et également avec Souchon-Voulzy. Si tu n'as jamais écrit de musique de ta vie et que tu n'as même jamais fait les paroles, ne le t'en fais pas, tout est expliqué dans le stage. C'est un stage en direct, en petit comité. Il y a déjà un élève qui s'est inscrit. Il ne reste plus que cinq places. Donc, dépêche-toi, car les dates approchent. Pour tout découvrir du contenu du stage, de tout ce que tu vas réussir à faire, Voici ce qu'il te faut faire. Soit tu cliques sur le « i » comme invitation, soit tu cliques sur le lien dans la description et tu seras redirigé sur une page t -t qui t'explique absolument tout. Voilà, c'est tout. À bientôt, à demain pour une nouvelle chanson des filles. Oui, oui, oui.